Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau micro-trottoir. Je m'appelle Perrine, chargée de communication sur le campus de Brest. Et avec Pierre, on est parti aujourd'hui à la rencontre des candidats pour l'admission sur titre qui ont passé leurs euros à Brest et à Nantes. Je te laisse débuter à Nantes. Merci Perrine. Ici Pierre, du campus de Nantes. Alors, retrouvez nos candidats qui viennent de passer les euros pour avoir leur ressenti. Ça, s'est assez bien passé, oui. Les questions étaient, étaient complètes, mais ça m'a bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé. Franchement, le jury de l'oral... Les... Jury était vraiment super, super ouais, sympa. Je suis actuellement en troisième année de licence de mathématiques à l'UBO euh, de Brest. On peut y remercier pour ceux qui te plaît. Moi je viens de euh, master à Sorbonne Université à Paris. Particulièrement le parcours en énergie, enfin énergie nucléaire et environnement qui m'intéresse particulièrement. Les énergies renouvelables sont un métier vers lequel j'aimerais m'orienter. Il y a des matières qui m'ont attiré comme l'ingénierie logicielle yes. qui est une des matières clés euh, de, ce, de cette école.